Obsession Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le chaos. Alors ce sera une vidéo qui concerne le chaos pour Warhammer, mais également Warhammer 40000. Je vais essayer de rester assez euh, large pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est le chaos dans, dans les deux univers de Warhammer, étant donné que les ressemblances sont... Enfin, c'est très très proche entre Warhammer et 40 000. Bien sûr, après, chacun a son adaptation un petit peu différente dans son univers, mais le chaos est justement assez euh, indémodable, on va dire, à ce niveau-là, puisque, que ce soit pour Battle ou Chaos, il conserve des aspects qui sont totalement euh, équivalents. Pour commencer, il faut bien comprendre que le chaos, qu'est-ce que le chaos Alors la vidéo bien sûr est là pour présenter ce qu'est le chaos pour des nouveaux, mais également potentiellement surtout vers la fin, aussi pour des personnes qui connaîtraient déjà un petit peu les, le chaos dans les grandes lignes. Mais pour revenir un petit peu sur le chaos, le chaos c'est bien, bien entendu un concept euh, un petit peu métaphysique, puisque c'est tout simplement euh, ce qui, enfin, le synonyme de la ruine et de la destruction. C'est une vague de ténèbres, d'une de, noirceur, insondable qui va tout simplement tout balayer sur son passage car telle est la nature euh, des forces des ténèbres, telle est la nature des puissances de la ruine, des dieux du chaos. Elle naît globalement inarrêtable puisqu'elle naît tout simplement du cœur et des volontés propres des mortels et principalement euh, des êtres humains et ce qui fait que justement eh bien, cette vague de ténèbres est immortelle et justement divinisée divinisé puisque pour que ce soit peut-être plus simple comme concept à prendre, euh, à prendre en main, c'est tout simplement les quatre dieux sont à l'image un petit peu des quatre cavaliers de l'apocalypse. Euh, les, caval les quatre cavaliers de l'apocalypse, ça vous parle normalement, et le principe, c'est que chaque euh, cavalier représente un aspect de l'Apocalypse. Et eh bien, c'est à peu près la même chose ici avec les quatre grands dieux du chaos. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est conquête, guerre, famine et mort. Et ici, justement, eh bien, les quatre dieux du chaos vont représenter quatre aspects euh, de la ruine, de la destruction, et souvent synonyme également, bien sûr, d'Apocalypse. Ces quatre dieux sont ce qu'on appelle les dieux majeurs, les divinités majeures du chaos. Euh, ce sont des êtres qui, bien sûr, même si là je vous mets une image qui est censée les représenter, ce sont des dieux. Donc à partir du moment où ce sont des divinités extrêmement puissantes, elles ne peuvent pas s'incarner directement dans le monde réel, dans le monde physique, elles restent dans ce qu'on appelle euh, ou qui a plusieurs noms d'ailleurs, mais je vais rester sur immatérium, et en gros, dans les, tout simplement, dans les territoires du chaos. Donc une dimension parallèle, une dimension démoniaque. Et c'est justement ces, ces dieux qui, ont, qui vont naître en fait et qui vont se nourrir de la force psychique que euh, leur donnent tout simplement leurs adeptes. Donc en gros plus les pulsions euh, qui les caractérisent sont fortes chez les mortels et plus ils vont devenir puissants. On va commencer par de gauche à droite et du coup commençons alors ce qui est bien c'est pour aider aussi il y a le code couleur qui va très très bien fonctionner puisqu'on va commencer par nurgle nurgle en vert donc que vous voyez ici avec le symbole avec les trois les trois cercles et les, les trois flèches c'est tout simplement le dieu de la décadence et euh, des maladies donc c'est tout simplement le dieu de la mort entre guillemets même si ce sont tous les quatre des vecteurs de mort euh, c'est vrai que nurgle assez simple à, à prendre en main, hein, c'est le dieu des maladies, donc de la peste, de la décomposition, etc. J'y reviendrai un peu plus en détail après. Khorne, c'est le deuxième hein, que vous voyez avec cette espèce de X barré d'une croix avec des espèces de dents, tout simplement pour ceux qui n'avaient jamais fait attention c'est en fait une forme de crâne, c'est une forme de crâne avec les dents, etc, le nez et les yeux, mais en version un peu stylisée. Khorne est tout simplement le dieu du carnage et du sang. Alors pas que mais c'est tout simplement on y reviendra après mais généralement le code couleur qui lui est associé c'est le rouge, le rouge du sang évidemment. Ensuite nous avons en rose Slanesh qui est tout simplement euh, le désir, la perfection et l'excès. Et enfin en bleu nous avons, avec euh, d'ailleurs euh, Slanesh pour la petite info, hein, le symbole que vous voyez c'est tout simplement un mélange entre, c'est aphrodisme en, en gros puisque c'est un mélange entre euh, le symbole de la femme et le symbole de l'homme. Enfin en bleu nous avons euh, Zinsh qui est tout simplement le dieu de la magie du changement et des conspirations. Donc on va y venir, je vais détailler, je vais préciser pour chaque dieu, je vais aller un peu plus dans le détail. Et on va commencer par le plus connu de tous, celui qui est très facile à analyser et à comprendre puisqu'il représente énormément le côté démoniaque biblique puisque c'est tout simplement le dieu de la destruction, le dieu du carnage, le dieu du meurtre, le dieu du sang, le dieu des crânes il incarne tout simplement la pulsion sauvage qui habite tous les êtres euh, mortels et cette pulsion meurtrière sauvage qui incite à, à tuer son prochain, à tuer euh, et à prendre du plaisir dans le meurtre et dans la guerre et ça c'est assez important parce que cette soif inextinguible de violence chez les mortels eh bien elle amène justement cette cruauté, cette haine, et la haine, on connaît le, très souvent la, la haine, amène la haine, et le cercle perpétuel de vengeance, etc. Et eh bien Khorne se nourrit de cela, il se délecte des carnages, il veut justement que ses serviteurs coulent le, coulent le sang en son nom, verse le sang en son nom, et il veut tout simplement se hisser dans son, dans son royaume du chaos, il veut tout simplement pouvoir hisser des montagnes, et des monceaux, et des monceaux, et des, am, des amoncellements de crânes, euh, tout simplement depuis son trône d'airain, comme on le voit. Alors Encore une fois, c'est une représentation, étant donné que c'est un être divin, on n'a pas forcément d'apparence stricte sur les dieux. On les représente de certaines manières, mais ça reste des dieux, donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu euh, hors de portée pour, pour nous autres mortels, devrais-je dire. Donc, une des, un des grands préceptes que l'on connaît de Khorne, euh, qui est, déteste absolument la magie, il déteste la magie, il déteste les, les conspirations, c'est une brute, hein, c'est vraiment un, un, un bourrin, c'est le dieu des bourrins et pour le coup, il est euh, le dieu de la guerre, euh, il prend et la prise de plaisir dans, dans, dans, dans la guerre bien entendu et dans le carnage. Et son grand précepte est connu pour ça, c'est comme il n'y a pas de grandes phrases etc, il n'a pas forcément des grands hôtels dédiés à Korn, euh, ce qu'il veut c'est, le, le meilleur, la meilleure prière qu'on puisse faire à Korn c'est verser le sang, donc... Ces préceptes sont assez simples, et le grand précepte très connu de Khorne, c'est du sang, pour le dieu du sang, des crânes, pour le trône de crânes. Ensuite, nous avons un autre dieu qui est assez facile à, à, à mettre en place, et qui est très souvent d'ailleurs Khorne, et l'autre dieu qui est Nurgle, sont, tous, sont très souvent les deux dieux qu'on voit le plus euh, dans les différents univers euh, de, de, de Game Workshop, que ce soit euh, les jeux vidéo, euh, etc. Puisque c'est assez simple de les, de les représenter. un hein. Korn, c'est l'espèce de gros démons rouge euh, qui verse du sang et qui sont des bourrins. Et pour le coup, eh bien, euh, le deuxième dieu que je vous présente, c'est Nurgle. Nurgle que vous voyez, du coup euh, l'espèce de nuage tout au fond. Et encore une fois, c'est une représentation euh, de l'être euh, divin. Nurgle représente tout simplement l'irrémédiable destin qui euh, va tomber sur n'importe quel être vivant mortel, puisque c'est tout simplement l'état, la transition entre la décadence, la vieillesse, la maladie, qui aboutit à la mort, qui aboutit ensuite à la putréfaction et à la décomposition. Nurgle incarne ce cycle, cet euh, irrémédiable destin qui, qui annonce la ruine. Et il est pourtant... Malgré justement cette représentation qu'on pourrait voir et qu'on pourrait trouver absolument immonde, eh bien, il est pourtant un symbole. Euh, il est pourtant une, associé, en tout cas, à, des, à une protection puisque euh, c'est également en fait, paradoxalement, le dieu de la vie mais de la vie du chaos, hein. donc une vie, euh, une parodie de vie, puisque dans la décomposition, eh bien, arrivent de nouveaux nutriments qui vont permettre de nourrir de nouvelles créatures et qui vont faire naître la vie, de la mort naît la vie, euh, une vie euh, de, de pu, de, encore une fois, dans la décomposition, la putréfaction, donc des insectes, des bactéries, des virus, etc. Et du coup, il incarne cette nouvelle vie, en gros, Nurgle. Et justement... Il est prêt à libérer les mortels et à les aider, euh, à tout simplement les soulager de ses afflictions que sont la maladie, la vieillesse et la mort, puisqu'il aime ses fidèles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme père ou grand-père Nurgle. Il est, euh, encore une fois, le probablement des quatre grands dieux du chaos. Il est probablement celui qui est le plus protecteur et celui qui est le plus, euh, je dirais, bon à l'égard de, de ses serviteurs, même si, bien sûr, ça reste un dieu du chaos, donc bah, il va se gorger aussi des âmes, des victimes, évidemment. Ensuite nous avons Slanesh, et Slanesh, là on va commencer à attaquer des, des, des divinités qui sont un petit peu plus, je dirais pas difficile d'accès, mais qui sont un petit peu plus conceptuelles, avec tout simplement euh, Slanesh qui représente la conquête, la quête de perfection que chacun d'entre nous euh, essaierait d'avoir, le, le, le fait de vouloir s'améliorer et d'atteindre la perfection, et du coup ce désir permanent, ce désir, cette volonté de, de, de vouloir faire plus et tout simplement c'est justement l'incarnation de l'excès, l'excès sous toutes ses formes et fatalement du coup les péchés puisque les péchés c'est très souvent l'excès de quelque chose, l'excès d'orgueil, l'excès d'envie de, matérielle, l'excès d'envie tout court d'ailleurs l'excès de gloutonnerie, l'excès de, de, de nourriture, l'excès également de luxure, les excès de, de, des plaisirs. Donc il représente un petit peu les péchés, les différents péchés capitaux de l'église chrétienne. Et Slanesh est justement représenté comme le serpent tentateur. Il est tout simplement l'inspiration pour les artistes, il est l'inspiration, celui qui va permettre, représente un petit peu la perfection, donc, il va être également celui qui va permettre aux, aux soldats, aux combattants de devenir parfaits dans ce qu'ils entreprennent et dans leurs gestes. Donc, que ce soit les sportifs, que ce soit les artistes qui ne cessent d'avoir ce besoin de ressentir cet excès euh, des sensations. Et cette quête va irrémédiablement mener à la damnation éternelle. Puisque plus la neige va permettre de donner justement cette, cette prise de plaisir. Sauf que la prise de plaisir sous toutes ses formes, eh bien... Comme on le sait un petit peu nous tous, quand on, on adore par exemple un plat et qu'on vient de manger un plat et qu'il était divinement bon, eh bien si on le mange tous les jours, à force on aura plus ce, ce plaisir-là. Et du coup il va nous falloir autre chose. Slanesh incarne cette descente aux enfers en gros où il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, telle une drogue. Et à la fin qui amène eh bien, euh, à la damnation et qui amène dans son palais des plaisirs et qui va tout simplement euh, provoquer des sensations très compliqué à mettre justement en scène, parce que Slanesh est vraiment très compliqué, comme je viens de le dire, à représenter dans les médias grand public, il représente l'excès, encore une fois, sous toutes ses formes. La plus perverse, la plus folle. Donc, vous avez à avoir ce besoin d'aller toujours plus loin, comme je l'évoquais, dans les sensations, ce qui amène bien sûr à l'hédonisme, hein, ce cette prise de plaisir sous à peu près toutes ses formes notamment le sexe donc vous avez énormément d'allusions sexuelles à l'égard de slanesh donc très souvent censuré dans différents pays et en plus de ça on a comme la prise de plaisir il y a ce côté aussi cette volonté de se lacérer de se de se torturer physiquement et ce, ce côté un petit peu sadomasochiste euh, avec de la torture physique mais également mentale dans la Donc c'est une beauté qui est euh, ma macabre et un désir qui est tout simplement horrible. Là, je, je, cette image, je le trouve, montre parfaitement un petit peu Slanesh, parce que j'essaye de mettre des mots, bien sûr, sur des idées, et c'est pas toujours très simple, mais là, on a vraiment une très très bonne représentation de Slanesh avec une cantatrice qui joue de la harpe, un, un, un instrument qui est très souvent représentatif de, de, de musique, on va dire, belle, douce, qui est tout simplement... Euh, Ouais, vraiment le, la beauté des arts, donc de la harpe, mais elle joue de la harpe avec les tendons. En fait, la harpe est faite avec les bras d'un pauvre euh, souffrant et tout simplement, les cordes sont les tendons de cet homme. Donc, ça représente parfaitement cela, Slanesh, à la fois beau et en même temps horrible. Et c'est pour ça que c'est très délicat et Slanesh est rarement représenté dans les différents jeux vidéo, dans les différents jeux vidéo ou même médias grand public encore une fois, puisque bah c'est très très souvent censuré et c'est souvent très difficile à mettre en, à mettre en, en scène. C'est très très pervers comme, euh, comme volonté et c'est très euh, très alambiqué parfois et c'est pour ça que ça, ça peut être très compliqué. On le voit un petit peu, il y a une grande inspiration bien sûr de certains euh, euh, comme El Hellraiser par exemple et d'autres euh, films euh, d'horreur ou qu'on juge parfois gore. Et enfin, le dernier personnage qui est aussi un petit peu difficile à mettre en place, c'est pas du tout comme Slanesh, si mais c'est que Zinch symbolise le dernier dieu, hein, le représenté comme je le disais par le bleu, mais c'est violet, c'est d'autres couleurs, c'est des couleurs très vives généralement, même si plus, plus communément on l'associe au bleu, Zinch symbolise le changement. Le changement à la fois physique, l'évolution, les mutations, mais également mental et psychologique, et psychique. Les compl le complot, la fourberie l'appréhension, les connaissances, la magie etc donc en tant que dieu de la magie justement de la connaissance, il a accès aussi à la connaissance et au destin et ça c'est assez important parce que c'est un destin qui n'est pas arrêté, qui est en perpétuelle évolution encore une fois le dieu du changement donc c'est un destin aux mille visages et d'ailleurs Zinch est souvent représenté avec plein d'apparences, plein de dieux Beaucoup d'yeux, hein. les yeux, c'est quelque chose qui est très, euh, qui représente euh, vraiment euh, Slanesh, qu'on appelle très souvent l'architecte, le grand architecte, qui est celui qui, qui façonne les destins, etc. Donc, il a toujours un œil sur vous et il va, euh, il pense à des milliers de choses en même temps. Euh, étant trompeur, Zinch s'amuse justement des rivalités, des tensions, des trahisons et prend du plaisir justement à euh, façonner des idées qui pourraient être les plus retors et par exemple parfois eh bien, il va soutenir justement très souvent la trahison puisque la trahison amène justement qu'un plan a été conçu et que quelqu'un le démolit en étant dans l'autre en allant à l'encontre du plan. Donc c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et il va prendre beaucoup de plaisir dans justement cette... ces conspirations et ces complots. Dans les, dans les choses qui s'effondrent on va dire. Là-dessus on, on a pas mal, vous voyez avec ces quatre dieux on a vraiment les incarnations du chaos. Et justement de par leur nature chaotique, les puissances de la ruine s'affrontent très fréquemment pour la domination suprême, pour devenir l'entité du chaos suprême. Et ces affrontements ont lieu sur deux plans, évidemment dans le plan démoniaque mais également dans le plan mortel où les champions, les serviteurs des dieux vont s'affronter directement. Donc Devenir l'ultime divinité, c'est pas si simple. Et dès qu'une divinité commence à s'approcher de la domination sur les trois autres, eh bien, il est tiré, cette divinité va être irrémédiablement arrêtée. Par exemple, si Corne, représenté à gauche ici, enfin, c'est des démons en tout cas, hein, qui sont des, des incarnations mineures de, de, du, du dieu, puisque les démons incarnent, tout simplement, représente le dieu sous différents aspects, et du coup, eh bien, si par exemple Corne prend le dessus, eh bien, les trois autres dieux vont s'associer pour le faire descendre de son piédestal. Et si jamais, eh bien, Slanesh, que l'on voit représenté par ces démons à droite, grâce à l'affaiblissement de Khorne, reprend du poil de la bête et devient plus puissant, eh bien, Khorne va s'associer aux deux autres, Nurgle et Zinj, pour faire tomber Slanesh. C'est ce qui fait que cette lutte est absolument éternelle, et c'est ce qu'on appelle plus fréquemment le jeu, le sombre jeu, le jeu, jeu du destin, justement, euh, puisque ces, ces, ces quatre divinités s'affrontent perpétuellement dans un dessin assez morbide. Mais il existe néanmoins des rivalités naturelles, justement, de par leur essence, de par la nature même de ces divinités, et de, de ce qu'elles représentent. Et nous avons, par exemple, justement, comme je viens de le montrer, l'affrontement euh, assez fréquent entre Khorne et Slanesh, puisque Khorne représente euh, la brutalité, le, le, la sauvagerie, donc, généralement, euh, l'absence de subtilité totale, face à Slanesh, qui, justement, lui, représente la finesse, le, le, le progrès, la perfection du geste, etc. Donc là où Korn euh, va vouloir décapiter des adversaires et que le combat euh, soit très rapide, parce qu'il faut du sang, il faut du sang, il faut du sang, Sanesh lui, va beaucoup plus beaucoup plus prendre son temps. Il va y avoir évidemment, hein, c'est pas parce que Zinch chez le dieu des complots que Slanesh lui n'est pas aussi travaillé va pas va pas justement faire des petites intrigues, mais Slanesh veut torturer, prendre son temps affiner et torturer en prenant du plaisir, justement. La torture prend du plaisir. Ce qui fait qu'on a une opposition de style, même si c'est tous les deux dans le délire martial, dans le côté combat, et eh bien on a tous les deux, les deux ont vraiment un, un point qui est totalement opposé. Euh, la finesse face à la brutalité. Ou la brutalité face à la finesse, plutôt. Ensuite, on a également Korn et Zinj. Comme je l'ai précisé, Korn déteste la magie. La magie, pour lui, c'est la faiblesse, c'est la lâcheté, etc. Là où Zinj, bah, justement, c'est son... <rire> sa constitution, c'est sa nature changeante en permanence. Donc, les deux s'affrontent très souvent et Korn, justement, déteste à bord complètement la magie. Mais on a également, comme on le voit sur cette image, une énorme rivalité entre Nurgle et Zinj. Puisque Nurgle incarne la décadence, la ruine inéluctable, le chemin, on va dire, le seul chemin, la, la, la voie unique qui est, bah, de toute façon, qui va mener à la décomposition et, et, et à la fin, et à la ruine. Dinch représente justement le changement, les évolutions et le fait qu'il y ait des milliers, des milliards de possibilités. Donc, ces dieux-là, ces deux dieux-là s'affrontent très fréquemment euh, de par leur nature, encore une fois. Alors, malgré tout, ça peut leur arriver de s'associer et ils vont justement, quand ces, ces quatre dieux sont priés euh, sous la. Pas, enfin, quand les, les serviteurs, tout simplement, les, les, les flagellants, enfin pas les flagellants, les, les zélotes du chaos vont tout simplement, les cultes du chaos vont tout simplement, eh bien, rendre hommage à, aux quatre dieux. Eh bien on va appeler ça tout simplement le panthéon du chaos, hein, les quatre dieux ensemble, le panthéon du chaos, ce qu'on appelle plus communément le chaos universel. Le chaos universel en gros ce serait cette espèce de cinquième dieu, il n'y a pas de cinquième dieu mais ce serait en gros euh, l'ensemble, l'union des quatre, l'union des quatre ensemble. Et généralement la couleur associée au chaos universel c'est le noir, le noir et doré d'ailleurs souvent mais c'est le noir qui justement représente les forces de la ruine, les forces des ténèbres, les, les forces de l'obscurité. Ils peuvent donc être priés sans favoritisme par des élus du chaos dédiés justement encore une fois à l'ensemble de ce panthéon chaotique. Les quatre dieux peuvent également s'unir véritablement, parce que là, on, là je prenais plutôt le point de vue d'un cultiste qui serait en admiration sur les quatre visages du chaos. On a également tout simplement des, parfois les quatre dieux qui choisissent d'avoir un représentant mortel qui va représenter les quatre divinités du chaos. Euh, ce qui par exemple, dans ce qui, ce qui est le cas, hein, on a eu, que ce soit dans Warhammer Battle ou ce que soit dans Warhammer 4000, il y en a toujours eu un champion du chaos qui unit les différentes légions chaotiques. Donc ce champion, c'est son objectif, c'est de faire en sorte de rassembler justement les armées de la ruine pour qu'elles évitent de s'affronter entre elles et de se... tout simplement de se jeter sur les armées mortelles. On a également, donc, comme je viens de le préciser, les divinités euh, majeures du chaos se jouent des mortels en leur promettant monts et merveilles. Mais il existe également des divinités qu'on appelle des divinités du chaos mineurs. C'est tout simplement des dieux mineurs qui ne jouissent pas de l'adoration des quatre majeurs, donc sur un plan, on va dire, psychique, mais également spirituel. Elles n'ont pas autant d'adorateurs que les quatre grandes forces du chaos, mais c'est quand même des forces sur lesquelles il faut compter. Ça reste des entités extrêmement puissantes. Je vais vous présenter une partie de ces, de ces entités qui sont les plus connues et on va commencer par tout simplement le rat cornu. Le rat cornu c'est la terrifiante divinité des scaven hein, que vous voyez ici, c'est le conseil, ce qu'on appelle le conseil des treize. C'est en gros euh, l'organe politique, le gouvernement scaven, et en gros, et eh bien la chaise qui est au milieu. Hein. Je, vous, je vous passe évidemment l'image, l'imagerie biblique ici, mais la chaise du milieu, c'est tout simplement l'image, la chaise qui est dédiée et qui représente le rat cornu, donc le dieu des ce, cette espèce de, de rat gigantesque aux yeux rouges et aux cornes. Donc, le rat cornu cherche à détruire les civilisations et les monuments de la surface. Notamment en permettant à ses enfants, donc les scaven, hein, ces hommes rats, euh, d'apporter la ruine sous différentes formes. Ces formes d'ailleurs de destruction sont représentées par les différents clans scaven. Par exemple, on a le clan pestilien, donc lâcher les pestes, la peste bubonique du, du rat. Euh, vous allez me dire, mais Nurgle, c'est pas la peste. Si, mais là c'est vraiment la peste associée au rat, pas, la, pas les différentes maladies. On a à côté de ça... Par exemple, l'ingénierie, l'ingénierie qui peut être une cause de destruction, du coup, eh bien, ça, ça va être le clan Scryer. les assassinats avec le clan Eshin, les mutations, etc., etc., etc. Donc tous les différents clans représentent un aspect destructeur représentant la ruine du raccord nu. On a également un autre dieu que j'adore personnellement, puisqu'il s'agit d'Achut. Achut, qu'on appelle, qu'on surnomme également le père des ténèbres. C'est tout simplement le dieu maléfique du progrès. Il est représenté par un, un taureau, un gigantesque taureau de flammes. Et en tant que dieu du progrès, mais également de l'industrie, il représente la science, tout simplement, euh, sans aucune limite, sans restriction. Donc, euh, pour imaginer un petit peu le propos, c'est une sorte de rouage obscur. Donc un rouage sombre, hein, pas un rouage positif bien sûr, un rouage chambre qui doit perpétuellement tourner au détriment du reste. Donc pour faire toujours avancer la machinerie infernale, eh bien il va falloir des esclaves, il va falloir sacrifier les ressources naturelles, l'environnement, etc. pour pouvoir toujours faire en sorte que la machinerie infernale puisse tourner. Et ça c'est très très important. Comme je l'ai dit, il est représenté par un immense taureau de feu, euh, et ce qui va amener, euh, bien sûr, dans son sillage, comme je l'ai dit, esclavage, euh, la production intensive, euh, la pollution, les sacrifices, etc. etc. Tout n'est que combustible, tout ce qui est autour de lui n'est que combustible pour Achute. Et ses enfants, ses principaux, ses seuls d'ailleurs serviteurs, sont les nains du chaos. Les nains du chaos sont les enfants du Père des Ténèbres, les enfants d'Achute. et c'est eux qui vont justement être les grands ingénieurs du chaos, les grands les grands fabricants et les grands maîtres esclavagistes pour pouvoir justement servir plus efficacement leur maître. On a enfin, et ça c'est aussi un aspect que j'aime énormément, c'est tout simplement euh, une représentation qu'on appelle les dieux renégats. Les dieux renégats, c'est tout simplement les dieux du chaos, du chaos. Pour faire, euh, en, en gros, c'est tout simplement des entités du chaos qui sont sous leur forme la plus brutale, la plus brute. Quand je dis brutal, c'est vraiment la forme la plus pure, la plus brute, puisque ce sont des entités qui veulent voir le chaos en toutes choses, même chez les forces du chaos. C'est-à-dire que pour ces divinités-là, eh bien, le chaos n'est même pas assez chaotique, parce que parfois ils s'unissent. Donc non, le chaos par nature se doit de se détruire, de s'autodétruire. Les forces du chaos sont déjà autodestructrices, puisqu'évidemment. Korn par exemple, à force de vouloir faire couler le sang, même ces même cultistes, s'ils se font couler leur propre sang et qu'ils meurent dans cette opération, c'est pas grave, c'est du gain pour Korn. Sauf que sur le, la durée, sur le long terme, bah, c'est-à-dire que Korn il perd ses fidèles, donc il faudra en regagner d'autres. Mais par son essence pure, la violence est tout, tellement toujours présente qu'il aura toujours des serviteurs. Mais ces serviteurs arriveront à leur fin. C'est un peu le même principe avec Nurgle, puisque les maladies devenant de plus en plus agressives à l à, avec tout simplement la montée en puissance de Nurgle, les maladies devenant de plus en plus destructrices, et bien par nature... Elles, elles deviennent tellement mortelles qu'elles peuvent plus se répandre. Et du coup, Nurgle ne gagne plus de pouvoir, puisqu'il a tué tout le monde. Enfin, en gros, il a tué tout le monde et ça ne peut plus se répandre. Donc, il repère en puissance. Et c'est pareil pour les quatre dieux. Zinch qui, par ses plans, etc., ses plans sont tellement tellement retors qu'il va lui-même s'auto-saboter à certains moments. Et Slanesh, bah, c'est pareil, il prend tellement de plaisir à voir ses propres champions euh, mourir et tomber, que, et à souffrir, que... Eh bien Forcément ça amène la fin. Donc malgré la nature autodestructrice des forces du chaos, il y a ces forces, ces dieux mineurs du chaos qui considèrent que malgré tout, elles ne sont pas assez autodestructrices parce que si elles s'unissent et si elles gagnent finalement, eh bien ce sera la fin en fait. Ce sera la fin des mortels etc. Et du coup le chaos ne pourra plus s'incarner comme sa nature le devrait. Et donc ça c'est assez intéressant puisque euh, une entité qui est très connue pour ça et qui représente justement euh, le, le chaos destructeur, le chaos du chaos, et qui va parfois par exemple justement s'allier avec les mortels pour affronter le chaos, pour garder ce cycle de chaos, et eh bien c'est tout simplement euh, la, le, le dieu qu'on appelle Malal ou Malice, Il porte le nom de Malice dans Warhammer 4000 et Malal dans Warhammer. Je vais revenir d'ailleurs juste après. Et il est parfois justement confondu, donc associé aussi avec deux autres dieux du chaos, à savoir Nekoho et Zuvacine. C'est une situation dans le canon qui est assez particulière concernant Malal et Malice parce que c'est un, enfin un dieu que j'adore. Le principe, le concept est juste génial. Le problème en fait c'est que Malal à la base c'est le jeu de rôle Warhammer et Malal en fait à l'époque les droits n'étaient pas bloqués. Donc ça veut dire que c'est l'auteur du jeu de rôle et qui avait possession, qui avait les droits. Donc Malal aujourd'hui n'est plus utilisé. Par contre, on a toujours, que ce soit dans Age of Sigmar ou que ce soit dans Warhammer 40.000, on a toujours la présence de ce dieu, notamment sous le nom Malice, mais également sous l'intitulation Neko. Et d'ailleurs, Neko et Zuvacine sont à la base Malal. Sauf que comme ils n'avaient pas les droits pour appeler Malal, eh bien, ils ont incarné Malal en Neko et Zuvacine. Donc, au final, on a encore des mentions, même si elles restent Éparse, on a encore des mentions de Neko et surtout de Malice. Malice d'ailleurs, hein, on pourrait me dire oui mais Malice pas tout à fait, Malice a eu carrément des nouvelles dédiées à un chapitre des Space Marine du chaos, les Sons of Malice, et il a eu, euh, y a eu un livre également dessus, il y a eu des nouvelles sur le dieu, et même dans Battlefield Gothic Armada 2 par exemple, le jeu vidéo euh, sur Warhammer 40000 eh bien il y a encore des mentions faites à Malice. Il est possible d'ailleurs que dans Total War War Warhammer 3 peut-être un DLC ou peut-être même dans le jeu... Pour justement apporter aussi cette ce côté il faut montrer pas mal de formes du chaos et bien ça pourrait être très intéressant d'avoir euh, Malal ou Malice parce que je pense qu'à terme s'il doit apporter un nom ce serait Malice ou Neko et bien on aurait tout simplement ce dieu renégat et personnellement j'adore représenté par en noir et blanc représenté par un crâne à la fois blanc et, et, euh, et noir qui d'ailleurs est souvent le bouclier des de ces cultistes il a très peu de cultistes et il veut toujours bien sûr la destruction, il veut voir les dieux du chaos échouer, détruire, être détruit. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du chaos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire assez court, mais euh, bah, c'est des concepts qui sont malgré tout difficiles à appréhender puisque euh, encore une fois c'est vraiment des grandes idées, c'est des grandes imageries et en fonction d'un auteur eh bien, il va privilégier telle version du dieu, telle vision du dieu et du coup, eh c'est assez réducteur d'arrêter dieux, ces dieux du chaos à quelques, quelques mots, mais j'espère en tout cas que c'est plus clair et que ça vous rend plus intéressé tout simplement au concept du chaos. Parce que le problème avec le chaos aussi, je trouve, c'est que très souvent, on essaye de trop humaniser ou on va dire euh, rendre une forme physique au dieu du chaos alors qu'avant tout, ça reste des concepts, ça reste justement une religion. Le chaos avant tout, c'est une religion Obscure, une religion sombre qui représente justement un petit peu le satanisme, on va dire, dans l'univers de Warhammer et de Warhammer 40.000. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller, euh, eh bien, liker la vidéo, commenter. N'hésitez pas si vous avez des, des choses à rajouter, des questions et autres. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, bien entendu, la vidéo également. Moi, je vous dis à, plein, à bientôt. Et on se dit à plus dans le chaos. <rire> N'hésitez pas à soutenir ce cultiste des Maniac. Avec Twitter aussi et Facebook. Suivez ses réseaux sociaux. Au revoir mortel.